Faut avoir un panneau, s'il te plaît. 3 ah. <rire> euh. <rire> <trui> <trui> <trui> Donc le stream d'aujourd'hui, enfin de ce soir plutôt, sera sur Minecraft Nintendo Switch. En gros la version euh, Bedrock. Et attendez, pourquoi ça affiche pas le chat Ah je sais pourquoi ça affiche pas, attendez, voilà. De base je voulais faire un chat personnalisé, mais flemme. Mais flemme, que des paroles de sagesse, j'ai toujours été sage, t'inquiète. Du coup, rejoins... Attends. Rejoindre mon Yoda, je suis. Mmh. Moi aussi, j'aime beaucoup Star Wars Follow, tu dois. Je suis content, je saurais. Mmh. Peut-être que ça va fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner. en plus de followers. Mmh. C'est le mec qui force. Il veut H24 des followers followers. <rire> ah, oh, ça Ça a fonctionné. Mon intelligence ça a fonctionné. Ah là là là là, ces musiques sont belles. Wow. Alors, je vais juste Oh non, non, non, non, pas du Playboy Cartier, non, non, non, je pas envie de prendre un copyright, je même pas remarqué. Salut Yuna, amis soir, bonsoir, je passe un petit coucou pendant mon farm, comment vous allez bien Bah, je vais bien et toi N'hésite pas à follow, ça va fonctionner, comme tout à l'heure, comme le vieux m'a dit, il faut toujours faire comme Maître Yoda. Ça fonctionne tellement bien, merci, merci maître le vieux. Je toujours qui on dit oui il faut toujours me suivre Même si que vous voyez que je vais faire comme la salle c'est à dire je sais je vais me poser là comme ça attendez Je vais me poser là comme ça Salut à tous c'est la salle Aujourd'hui on va faire un live tranquille sur GTA Je vais pas parler pendant ces 5 heures de live c'est parti <rire> Je vais pas faire comme lui hein. Moi je suis quelqu'un de actif ah, putain oh, Je me suis fait agressé par ma siège mon siège je vais essayer d'abord faire avec euh, ma manette switch puis après euh, je vais essayer avec le clavier puisque j'ai un petit boîtier qui permet de brancher PC, enfin clavier et souris. C'est ça qui est génial. Allez, je prends ma manette et c'est parti Et ci de... enfin, je vais espérer qu'il n'y ait pas de. Et cette fois je vais espérer qu'il n'y ait pas de problème avec le stream. Parce que je vous explique un truc, vite fait. Il euh, Faut savoir un truc, c'est que euh, à peine j'ai commencé à allumer mon streamlab, j'ai remarqué que ma Switch ne captait pas du tout. Ne se captait pas du tout sur mon streamlab. J'étais là comme ça. Non. On se dépêche, on se dépêche. Bon, j'essaie de faire au plus vite. Faut juste que je cherche mon. Ma fameuse console... enfin ma fameuse manette, et c'est bon! Mais la vraie consomme, c'est. Ah, d'accord! Ah, ouais! ouais. Je l'avais oublié! <rire> Je n'avais pas remarqué que c'était juste en dessous de mon setup! Je vais mettre la Switch! Je vais juste espérer qu'il y ait de la batterie! Ce serait bien quand même! Je vais éteindre mon Chrome! Alors, mon monde, c'est. Je vais l'appeler. Euh... euh. Voilà! <rire> Moi ça s'est dit. Euh. Alors, normalement tout est bon, je vais mettre survie comme d'hab. Et c'est parti. Euh. <rire> Spammez-moi le chat de E. Il a pas de bot. Il pas de bot. Spammez-moi le chat de E. Je fais des E partout. Allez-y. <rire> ah, il <rire> Allez -y. <rire> ah, y a une... Il y a un endroit où. Ouais désolé si c'était à 30 fps hein, c'est pas de ma faute. Bon bah je vais vivre, je vais vivre avec une latence de mort. <rire> Nickel. Si vous voulez les gens. <rire> les gens. Si vous voulez.. Euh, J'ai une énorme latence entre le stream et ma Nintendo Switch. Allez c'est parti, je vais découvrir Minecraft. Et pourquoi mon skin est Alex, j'en je ai aucune idée. <rire> Attendez. Est-ce que vous est-ce que ça vous dérange genre que je redémarre le stream, vous inquiétez pas. Faut juste que je règle un truc vite fait avec euh, ma Nintendo Switch. Le euh, genre je reviens dans même pas deux minutes. Non, vas-y. Non, ok. Bon, ben on se dit à tout de suite. Tant que nous ne voulons pas te perdre. Oh, t'inquiète, je reviens vite fait. Hein. <rire> Allez, à tout. Oui. Oh, je peux même pas. Ah, jure. Ah, ok. Wait, wait a second. Mm -hmm. Ah, oh. yes. And no, if I don't uh, make uh, anything wrong, Maintenant, I peux connect myself. Thanks for the follow the guys, it's very cool. <laughs> oh le vieux. <laughs> tu arrives au beau moment. <rire> le timing était parfait par contre le timing était parfait comme pas possible euh, Je euh... <rire> par contre et par contre les gens les gens le coup de la mise à jour au bon moment ça me rappelle l'époque C'est le de <rire> truc Euh <rire> I don't know if I can put you as um as uh, very j'ai un énorme délai par contre, <rire> attendez, là normalement vous voyez ma manette, là j'avance Il <rire> y a un délai de malade <rire> On est d'accord, il y a un délai de malade avec la Switch et mon euh, stream, il y a un délai de malade Ah Draco, oh, ton magnifique skin de JK, c'est beau. Coucou Draco, ouais t'es en craqué mais t'inquiète. Du coup bienvenue sur le serveur Alinox, l'un des meilleurs serveurs. Je déconne pas du tout quand je dis ça. Oh mais qu'est-ce qui se passe 1 oh là là. plus 1 égale. Euh. Faut avoir un panneau s'il te plaît <rire> euh... <rire> euh... <rire> 3 <rire> Non non oui Philippe c'est bon <rire> Je peux avoir mes 4 Oui. J'attends tes pauses, que si que pas. peux pas Avec mon magnifique skin magnifique <rire> skin de 4 <nugget euro. rire> Même si je regarde pas euh, Nagatoro, je suis encore désolé. Euh, me frappez pas s'il vous plaît. <rire> C'est la rue, vous savez. <rire> C super, euh, yes Oui des villageois qui dorment. Euh, je te présente. Euh, je, te, je te présente villageois et villageois. Ne fais pas ça. Non, non, Draco, Draco, non, Draco. non euh, non, attends, non, Draco, non. Ah, j'ai vraiment fou que t'aies sauté. Jusqu'à c'est ça, en espérant que tu puisses pas le faire. Je vais être dans mes coffres, en espérant que tu puisses pas tomber. <rire> <rire> spawn non je plaisante au stage plutôt ah non c'est au stage spawn coucou j'ai une hache <rire> je vais te trancher la tête petit chica <rire> si tu veux tu peux nous rejoindre sur le serveur linux hein. en vrai c'est un bon petit serveur euh, si tu veux que ça en crack ou en premium tu peux rejoindre comme par, comme par exemple draco non non draco draco viens draco Draco, Draco <rire> Non, <rire> viens, viens, <rire> viens, j'ai diamant. Stage TP. Un, euh. Draco le noob. Oui. Non, non, Draco. Non. Draco. Non. non. Ah. <rire> oh. Oh diamant. Je suis coincé, non. En vrai, les gens clippez ça. Juste clippez ça, mais c'est une promesse. Mais clippez pas ça. À partir de 100 followers, je vous jure, je vais faire un, un énorme event sur euh, sur sur Ça euh, Minecraft de craquer premium. Je vous jure quand je fais ça, c'est une promesse. Qui puis bien ça, hein. souvenez-vous hein. Envoyez-moi MP 1.73 hein. un, 1 de quoi J'ai rien dit moi Non non t'inquiète On va faire un énorme rassemblement On va montrer au staff Linux que je peux avoir beaucoup de followers On vous, vous pouvez, vous pourrez me focus hein, au passage hein. Ah et attendez je vais voir s'il n'y a pas un petit streamer et Attends attendez les gens les gens les gens Est-ce que vous êtes encore sur ça le live ou pas On va faire un petit raid Un petit raid des familles on va raid un petit streamer. Ce serait bien en vrai. On va raid un petit streamer des familles. Avant de terminer ce live. On va raid deux, trois petits streamers. Même si qu'on est une petite commue. Ce sera un petit raid mais au moins ce serait une bonne chose. Est-ce que ça veut dire qu'on fasse ça C'est toujours sympa pour eux donc perso je suis ok pour aider. Ok. Ah, lui là a peut-être. Il ne dit pas qu'il y a beaucoup de... Ah Max un micro moi Yo salut JustBucky Ah ouais et toi Je déteste voir les gens seuls Du coup Vous êtes prêts à mon raid Go go go go Attends le pauvre Le pauvre quand même Le pauvre Allez allez Dites bonjour Dites bonjour au mec Allez Polo le le masse. Je veux au moins, je veux au moins qu'il ait 20 followers, c'est bien, ce serait bien quand même, 20 followers, le pauvre, ouais 20 followers, parfait, en vrai, sans déconner c'est intéressant ce qu'il fait hein. en vrai, bon les gens, je vais vous laisser là, merci d'avoir vous le stream, je vous dis au revoir